Good morning! Allez, Yiden, je suis aujourd'hui le lundi matin, vraiment, de Kaïben Israël, de Vora, Bat Esther, Eliaou, Alain, Bat Esther, Ajadj. Si vous souhaitez vous donner une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à la Sérède que tout votre père est Mishnah Aleph. Haisha, Shenit Armela, O, Shenit Garsha. Hi, Omer, Ed, Betula, Nesatani. Vehu, Omer, Loki. ELA ALAMANA Almana, Nesatir. Imi, Edim, Shad, Stabehi, Nouma, dans le premier chapitre, on s'intéresse à savoir à quelle femme faut-il s'engager à donner 200 et à quelle femme il faut s'engager à donner 100 zouz. quand on se marie. La culture de ktouba, d'accord à ça, on nous toutes sortes de, de problématiques. Mais en tout cas, c'est ça le sujet essentiel. On a un tout bot pour nous dire combien quand je me marie, je dois m'engager à donner à ma femme. Puisque c'est une femme vierge, je dois lui donner 212. Quand un femme se avec une femme qui n'est pas vierge, il doit lui donner, il s'engage à lui donner que 112 quand il a, quand il est divorce. Après, bien sûr, d'autres choses, il y a tout tout, tout, tout bas, On vient à peine de commencer de tout bot, mais en tout cas, c'est la base de la tout bas d'abord, c'est s'engager à donner cette somme-là, qui est si c'est 212, c'est la somme minimale pour pouvoir en vivre et sur, survivre, on va dire, bon, vivre correctement, pro, pro, simplement. Pendant un an. Comme ça, hein, on, on évolue. évolué 212. Celui qui a 212, il est plus considéré comme un pauvre, il a plus le droit de prendre l'argent des, des maintenants par exemple. D'accord C'est un, un, une quantité qui, qui est souvent de 212. Donc en tout cas, il doit les donner maintenant, il s'engage à les donner 212. Bon, ça c'est quand il s'engage ils se marie. Après quelques années, ils viennent divorcer. Et alors là, éclate une nouvelle dispute, bien sûr. Après toutes ces années où ils ont fait voler des assiettes, ils se disputent à présent à savoir est-ce que madame était une femme jeune, était une demoiselle jeune fille Quand elle s'est mariée, ou est-ce qu'elle était une veuve Ou une divorcée, ou une femme qui avait déjà eu un rapport avec quelqu'un D'accord Donc on a maintenant un vicoir. Ha isha chenit armela o chenit garcha. Une femme qui est devenue veuve aujourd'hui, ou encore qui a été divorcée. Elle est devenue veuve, mais il y a les enfants du, du mari. Qu'il a vu d'une autre femme qui s'excuse avec elle, parce qu'en fait, en réalité, il y a. Elle, quand son mari meurt, elle doit recevoir une touba, et après, les héritiers du mari héritent tout le reste. Maintenant, d'où la nécessité de savoir, le mari s'est engagé à lui donner 200 ou 100 quand il s'est marié C'était une femme vierge une femme qui avait déjà été mariée Alors regardez, Aïcha Chenita, mais là, on y une femme qui devient veuve ou qui va se faire divorcer. Il Omer et satani. nesatani. Elle prétend au bediné, j'étais une Bétoula lorsque je me suis marié. Une jeune femme vierge. Mais où Omer et lui, ou les héritiers, disent Non, Loki, ce n'est pas ça, pas juste. Et là, Almana nesatir. Tu étais déjà une veuve. Ouais, ou tu étais une divorcée, ou peu importe. Imaginez, allez prouver ça maintenant. Imaginez maintenant, on se retrouve avec. Euh, ouais. Enfin, après 20 ans de mariage, quelqu'un me dit, oh, toi tu as déjà été marié, enfin ben bah, bah, pas, ouais. Comment, comment est-ce qu'on va prouver ça Essaye de réaliser d'abord la complexité de la, de la scène, quoi. Les proches parents, la question ils ne peuvent pas témoigner au Bédine. Qui peut témoigner que des étrangers comment, comment je peux témoigner sur une femme, que cette femme-là Comment je peux témoigner sur euh, ma belle-sœur qu'elle euh, était. Euh, elle n'a jamais été euh, divorcée Comment que ce... quelle, quelle preuve j'ai il, il faut que même si c'est un proche parent de la famille qui a vécu avec elle depuis qu'elle est petite. Allez savoir si pendant... Si elle ne s'est pas mariée une fois avec quelqu'un qu'elle a connu pendant un mois, elle s'est mariée avec lui et puis elle a divorcé au bout d'une semaine. Allez savoir. Vous n'avez aucune preuve. Imaginez. C'est très compliqué. On pourra toujours trouver des témoins. Mais en tout cas, quel, sur quoi on peut se fonder en fait pour la marier Alors, Rabbi, ils ont donné une solution très simple. S'il y a des témoins qu'elle est sortie avec un hinuma, Lorsqu'elle est partie se marier en robe de mariée, elle avait la vie de possibilité. On va prendre le voile pour le moment, le voile sur le visage, et elle avait les cheveux lâchés. Ktubata ça elle sera de 212. On va expliquer après, mais d'abord je finis la mission pour les expliquer le principe. Rabbi Ronan Mendroka, Omer Rabbi dit Même le fait qu'on a conversé devant eux des clayotes, alors des clayotes, c'était des. des des grains de blé, en fait, concrètement, si pendant sur le retour en qui marchait, comme les petites demoiselles d'honneur, là, elles, elles, elles, elles, elles jettent des petites fleurs, ils avaient l'usage, eux, de jeter du blé. D'accord Il y en a qui veulent vivre une vie dans, dans les roses et a qui veulent vivre avec du, avec du blé. C'est le principe. Eh bien, ça aussi, ce sera une bonne preuve. Le principe, il est très simple de notre Micha. Il n'y a même pas de discussion d'ailleurs, c'est qu'une question d'usage. Il y a des usages qu'on fait à une jeune fille qui se marie, à une bétoula. La gamme en évoque une tonne après, plusieurs, plein, plein d'usages qu'on faisait, des danses spéciales qu'on faisait, et tout ça, pour une fille qui a jamais été mariée. D'accord En général d'ailleurs, quelqu'un qui se marie avec une jeune fille, une femme vierge, il fait un très grand mariage, quelqu'un qui se marie avec une femme en remariage, on fait un petit mariage. D'accord On fait une petite réception, on danse un petit peu, mais c'est plus la même chose, le pauvre il va, pas, il va prendre quelqu'un qui, qui, qui a déjà eu du vécu. donc. Forcément, c'est moins, moins joyeux. Il y avait comme ça cet usage, qu'une femme, une, c'est d'où vient... Alors, je reviens maintenant sur c'est quoi le inuma Il y a un usage d'abord, que inuma c'est le, le voile qu'on met sur le visage de la femme. Il y a par ça un autre, autre vie qui nous dit que non. C'était une sorte de choupa en hadas. Du, de, le le, le myrtles, là le, le hadas, on faisait comme ça une grande choupa avec elle, et on la faisait marcher au-dessus d'elle avec une choupa, comme la hadas qui, est, qui sent la, la fraîcheur, cette femme aussi sent la fraîcheur elle est pendant une WW, comme c'était les matriculations en France à l'époque. D'accord Je ne sais, si, sais pas si ça existe encore, mais j'ai quitté la France depuis longtemps, donc... Euh, voilà. donc euh, comme ça, c'est comme ça, c'est un signe qu'il y avait des, toutes sortes d'usages qu'on faisait devant une jeune fille qui se mariait, et qu'on ne faisait pas devant une femme qui n'était pas mariée, qui, était, qui, avait déjà eu, qui avait déjà été divorcée ou... Euh, qui avait déjà été divorcée ou qui a été euh, veuve ou en réalité même aussi, qui a, été, qui a eu un rapport, mais le problème c'est que si elle a eu un rapport, on ne saura rien en général. Donc il y a toutes sortes d'usages qu'on fait, euh, qu'on faisait spécifiquement à la jeune fille. Et qu'on était très macpide à ne pas aller faire une femme mariée, divorcée, avec qui on se remarie, et ne pas faire un mariage pareil. De ce fait, la Michelin nous dit, ben bah, écoute, c'est pas la peine d'aller chercher maintenant des témoins qui l'ont ont connu, que toutes les semaines il la voyait et qui savent qu'elle n'a pas été mariée, c'est trop compliqué à trouver des témoins pareils. On a une solution très simple. Si il suffit qu'à son mariage, on s'est conduit comme on se conduit avec une jeune fille, on lui fait tous les trucs, il y avait comme ça qui rapporte que je crois qu'il faisait rire spécialement les khatanakala, il les essayer, les faisait rire et tout ça, ce qu'on ne faisait pas un deux, hein, avec un deuxième mariage, eh ben, ça suffit pour prouver qu'elle était euh, qu'elle était jeune fille. Et Rabbi Hanan Ben-Broca aussi, comme je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, il n'y a pas de marque fondamentale, c'est juste que dans l'usage, dans le, dans le lieu de Rabbi Hanan Ben-Broca, dans sa, dans sa contrée, là où il habitait, alors il y avait l'usage comme ça où on jetait... Sur les. On jetait du blé, signe d'abondance qu'ils qu allaient, euh, qu allaient avoir de l'abondance dans leur maison, et donc on leur jetait comme ça des claviotes de blé devant eux. Entre parenthèses, c'est tout un sujet qui, qui est ouvert autour de ça. Est-ce que c'était pas mal tâcherite de faire ça, de jeter du blé pour rien, mais qu'ils disent qu'on allait le récupérer, comme ça, il n'y a pas de problème de mal C'est comme la blague avec les. Je pas dire les mecs nassis, c'est pas vrai, mon beau-père était mecs nassis aussi. Mais euh, avec les, les bons qu'ils jettent, avec les élastiques, c'est le même principe. Ils jetaient le blé, mais après ils partaient le ramasser, et. Euh, et euh, donc il y a Frélo Clayotte aussi, Raya, donc concrètement, ils avaient comme ça l'usage de jeter. Je pense que là ça provient. Malheureusement, on vit dans une génération, ça s'est un peu perdu le Minag, on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Mais j'imagine que les, les petites de recettes de noeud aussi qui jettent des, qui jettent des fleurs là, devant, la, devant la calaille, j'ai des pétales ou des trucs comme ça. Ça provient probablement aussi de la même chose. c'est ça, ça intéressant de savoir, est-ce qu'on fait on est backpit, comme quelqu'un qui m'a divorcé, ce qu'ils font attention à ne pas jeter ses pétales justement. D'accord Il y a une chose de sûre que ça, on est maquillé, parce que ça, c'est encore dans les mains de la rabanout en général, de partout. Enfin, attention, le, le, tout le, le cérémonial où le khatan va dans la nashim et là-bas, il y a la fille qui est assise sur la chaise, et qui lui baisse le voile, et qui il rentre dans le repas. je crois qu'on ne fait pas ça avec une divorcée. C'est direct. On rentre directement sur la choupa, c'est tout. D'accord Donc ce sera, de nouveau, ce sera, si on a un témoignage qu'on a fait, soit avec la chaise et le, le voile et tout ça, donc c'était un bon... Euh, c'est que c'était un mariage de jeune filles. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tout Hakotu.